Nous allons voir aujourd'hui comment installer Zotero sur Mac. Avant tout, n'oubliez pas de fermer les applications de traitement de texte. Je ferme Word et LibreOffice est bien fermé. Ensuite, allez sur le site de Zotero et cliquez sur Download. Lancez le téléchargement Zotero. Une fois l'application téléchargée, double-cliquez dessus dans la barre de téléchargement. Glissez Déposer Zotero dans le dossier des applications. Vous pouvez également déposer un raccourci dans la barre des tâches. La deuxième étape consiste à installer Zotero Connector pour que Zotero soit synchronisé avec le traitement de texte. Cliquez sur Install Safari Connector, puis sur Install Now. Le connector Zotero apparaît à gauche dans la barre de recherche. Dans Safari, puis Préférences, je peux voir les extensions que j'ai installées dans mon navigateur et je peux les désinstaller si besoin. Maintenant, je vais vérifier que les outils de Zotero se sont bien installés dans mon traitement de texte. Ici, Word, lorsque je clique sur l'onglet Zotero, je retrouve les boutons. Et dans LibreOffice, les boutons apparaissent directement. Et voilà, Zotero est bien installé sur Mac. Nous allons voir dans les prochaines vidéos comment l'utiliser.